101% pressante. Salut à tous et bienvenue dans ce petit 101% direct. Euh, on est là juste là donc pour faire un petit coucou avec notre cher Def. Bonjour à toi Def. Bonjour à toi. Bonjour mon cher Starkan. Euh, bonjour Doc. Bonjour Def. Voilà les présentations sont faites. C'est tourner les <rire> manèges maintenant Starkan. <rire> Juste pour vous dire quand vous serez là, on sera là, mais vous aussi vous serez là, je l'espère bien en tout cas, ce samedi 12 mai à 20h en compagnie de notre cher euh, Dev Starkan, On aura le plaisir euh, de commenter toute l'actualité insolite et, euh, et, et, et gargantuesque, j'ai envie de dire. Et euh, comme d'habitude, euh, avec notre humour, avec euh, notre, euh, notre force de, de, de vaincre, je sais pas ce que ouais. je dis, je dis que de la merde mais c'est pas grave, j'y crois. <rire> c'est ça le plus important. Il faut y croire de toute manière, c'est obligatoire. C'est clair, sinon tu t'abandonnes, tu chutes, tu chutes. <rire> Donc on se retrouve à tous le samedi 12 mai. N'hésitez pas euh, à nous suivre aussi bien sur le Facebook, sur le Twitch, sur le YouTube. Suivez notre, nos, nos photos sur, aussi sur l'Instagram, sur le Twitch. <rire> euh, merci à tous ceux euh, qui nous donnent rendez-vous. N'hésitez oui. pas aussi à suivre la chaîne ADEF, euh, euh, qui fait souvent ses émissions, aussi bien sur Facebook, sur YouTube et aussi sur... Twitch Voilà, j'ai hétard Twitter, mais on ne fait pas d'émission sur Twitter. On marque des messages, c'est tout. Ouais, ouais. Je suis trop con. ça comme ça, mais bon... Mais t'es aussi sur Twitter Ah non, je ne suis pas du tout sur Twitter. Ah voilà. Donc suivez, 100% direct, arrobas le Twitch, sur notre Twitter. C'est le mec qui, tout le coup, il profite pour faire sa pub. Mais en tout cas voilà, ça va être un, un bon moment en votre compagnie. On vous dit donc à samedi les petits loups et salut les geeks, salut, salut les geeks